Mais on voit cette patiente en 2013, elle vient nous consulter parce qu'elle avoir des dents fixes sur un plan au maxillaire, elle ne veut pas passer par de la greffe, elle a une peur panique du dentiste. Et on voit sur l'étude du scanner préopératoire, on n'a vraiment plus rien sous les sinus, on n'a vraiment plus rien sous les fosses nasales, on est vraiment dans un cas d'atrophie extrême, on peut même dire un cas d'atrophie qui est terminal. Et là, une greffe ne peut pas fonctionner puisqu'on n'a pas suffisamment de vascularisation et de matériel pour pouvoir prendre avec un greffon éventuel. On a fait cette intervention avec l'implantologie basale, avec des petits dans les secteurs postérieurs, avec des plaques au niveau des sinus et, sous, et sur les, au niveau des piliers canins. Et là, on a le scanner post-opératoire que l'on vient de faire dix euh, ans après. Et on voit que les implants sont parfaitement intégrés, sont parfaitement intégrés. Cette patiente là a cette prothèse maintenant depuis dix ans et entre temps, elle a vu son dentiste dans la région où elle habite et il lui a extrait les dents. de La mandibule a posé deux implants avec une prothèse amovible sur un implant. Elle n'est pas très, très stable, elle ne se sent pas très à l'aise avec ça. Et du coup, elle a nous tout demander de faire la mandibule et c'est pareil sur la mandibule, on va pouvoir l'opérer sans passer par les greffes avec des solutions d'implantologie basale.